Dit, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous fais une petite euh, vidéo tirage éclair par rapport à ce qui se passe aux États-Unis et notamment par rapport à Donald. Alors, moi, la dernière fois, je vous avais dit qu'en fait, pour les mid il était bien parti pour les gagner. Enfin, pas lui personnellement, puisque vous savez que les mid c'est euh, des élections des euh, sénateurs, etc. Donc, c'est pas lui, hein. Mais on va dire que son parti devrait l'emporter. Bon, simplement. Eh bien, j'avais dit aussi que Donald lui-même, il allait avoir affaire à beaucoup d'ennuis et beaucoup de confrontations. Je crois que c'était le mot que j'avais utilisé. Je ne sais plus. Enfin, bref. Il y avait vraiment la carte où euh, il y avait les ennemis qui se battaient. Les hostilités. Voilà. Eh bien, effectivement, on sait ce qui s'est passé, n'est-ce pas hein Il a eu la, la perquisition chez lui de la part du FB. Voilà. Euh... Donc... Euh on va dire, la, la brigade des incompétents. Alors pour le F, je ne sais pas ce que je pourrais vous dire. Enfin bref, vous avez compris. Et, et donc, ça peut mettre Donald dans une situation extrêmement périlleuse parce que, euh, si j'ai bien compris, bah, il pourrait être euh, accusé de haute trahison d'avoir gardé euh, des documents, ce genre de choses. D'accord Bon. Donc, on va regarder un peu. Déjà, s'il va s'en sortir. Parce que là, euh, il ne faut pas croire qu'il a, il a provoqué tout ça, Donald. Hein. Non, non, non, non. Hein. Du tout, du tout. Hein pas du tout ce qu'il a voulu. Faites attention à ce que vous lisez. Oui, tout est sous contrôle. Ce sont des bêtises. Non. Tout est fait, en fait, pour le mettre à bas, pour l'empêcher d'agir et pour l'empêcher de se représenter en 2024. On peut d'ailleurs regarder s'il va le faire. Moi, j'ai l'impression qu'il ne le fera pas. Mais je peux me tromper. Hein. Euh, j'ai l'impression qu'en fait, il voudrait plutôt préparer le terrain pour quelqu'un d'autre. Il pourrait très bien euh, assister euh, le prochain président, par exemple. Mais lui-même, je ne suis pas sûre. Il est, il est trop exposé. Et puis en plus, il est plutôt jeune non plus. Hein. Mais enfin bref, peut-être que je me trompe. Alors, on va déjà regarder si Donald va sortir de ses histoires de faussement de, de, euh, compétent. <rire> Excusez-moi, je ne sais plus comment les appeler. C'est le sigle, là. Alors, stérilité départ. Ah, ouais. Méchanceté, ouais. ouais. Et fatalité. Oh, c'est pas bon ça. Stérilité départ, pour moi, ça veut dire aussi qu'ils veulent le faire partir. Il, effectivement, ils il veulent que sa candidature soit stérile. Donc, en fait, ils veulent qu'il ne se représente pas. Ils veulent qu'il ne. Effectivement, qu'il. Bah oui, euh, voilà, qu'il qu qu s'en aille, qu'il quitte la vie politique quelque part. Hein. Et vous avez bien ici, fatalité, méchanceté. Hein. Ça se passe de commentaires. Hein. Fatalité, c'est fatalité. Méchanceté, c'est méchanceté. Ouais. Bon, alors, est-ce que c'est ce qu'il va faire hein Je vous dis, c'est pas évident, hein. Mais Ça empêchera, à mon avis, quand même, ça n'empêchera pas, je pense, vraiment, euh, son parti de, de gagner les mi-de-termes. Ça, ça c'était sorti comme ça. Maintenant, lui, même qu'est-ce qui va lui arriver à Donald On va regarder. Ah, vous voyez, trahison, hein ça sort tout de suite. Ruin, oh là là. Changement et découverte. Bon, alors, ça, effectivement, il y a eu trahison. On est d'accord. Win, oui. On est d'accord aussi, c'est ce que les, le camp d'en face veut. Alors, changement découverte, on va voir si c'est bon pour lui. Parce que ça peut très bien être la découverte de ce qu'ils vont découvrir dans les documents, on ne sait pas pour l'instant. Est-ce que c'est bon pour Donald, tout ça Ah, il y a des choses de plaisir, ok. Et renommée. Bon, ça a l'air de s'arranger, son histoire. Ah ouais, c'est drôle ça, j'étais question d'argent. Alors, apparemment, découverte... Donc, c'est marrant. Ça fait penser que dans les documents euh, qui ont été euh, réquisitionnés, on va dire, il y avait des choses en relation à leur plaisir. Ben, euh, ça peut être le luxe, hein, tout ça. Des gens renommés et l'argent. Est-ce que dans ces documents, éventuellement, qu'il gardait, peut-être pour se protéger lui-même, hein, est-ce qu'il n'y aurait pas des gens finalement connus qui auraient fait des petits trucs en relation avec l'argent Est-ce que je veux dire <rire> Plaisir, c'est pensé à la corruption, moi, je sais pas pourquoi. Mais il y a quand même un départ. Ouais, alors ça, ça me donne des informations sur les documents qui ont été ré réquisitionnés, mais j'ai peur quand même que ça provoque le départ de Donald. On va reposer la question. Est-ce que Donald pourra... Ah, attendez, il faut que je réfléchisse. Non, alors, ne pas poser comme ça. Est-ce qu'il va avoir des ennuis On va plutôt poser des questions comme ça. Non, pas tant comme ça non plus, ça ne pas aller. Ah, excusez-moi, il faut que je, je trouve la bonne question. Hein. Euh, Est-ce qu'il va s'en sortir Voilà, parce qu'il faut que ce soit positif. Est-ce que Donald va avoir gain de cause Est-ce qu'il va s'en sortir Alors, il y a des amis qui vont aller l'aider. Ouais, il y a quand même des soutiens. Il a quand même des soutiens. Pardon, les deux cartes. Sortir deux cartes. Bon, normalement, il devrait être protégé. Alors j'espère vraiment que je ne me plante pas, mais je pense qu'il devrait s'en sortir grâce à des soutiens. Vous voyez, il y a pensée, amitié, intelligence. Donc il y a des gens intelligents qui devraient, devraient l'aider et peut-être le mettre un petit peu en, en, euh, en sécurité. On va revérifier ça avec un autre jeu. Mais c'est marrant parce que ces documents-là, moi, c'est des histoires d'argent. Bon, on va refaire avec le tarot doré. Alors. Est-ce que... Donald va pouvoir se sortir blanchi de cette histoire Voilà, on va dire ça comme ça. Vous savez que quand on pose des questions, il faut vraiment poser les bonnes questions, parce que sinon, on ne sait plus. Hein. Alors, est-ce que Donald va se sortir blanchi de cette histoire Alors, l'Empereur et la Reine de Denier, ouais. là, c'est la surprise, là, c'est les revers de fortune. Donc, l'Empereur, bah, ça peut être lui, c'est un personnage puissant. La Reine de Denier, il y a une femme qui est intéressée dans cette histoire. Bon, bah, Ok. Alors, est-ce que Donald va pouvoir se sortir de, des ennuis dans lesquels il se trouve Parce qu'on ne plaisante pas avec le, hein, voilà, les trois lettres. Hein. Alors ici, vous voyez qu'en fait, il se demande. Est-ce qu'il continue Est-ce qu'il abandonne Il a vraiment un genou en terre. Hein. Et on voit, vous voyez, c'est vraiment la carte. Qu'est-ce que je fais Je continue, j'abandonne. Je dis, c'est pas évident. Les revers de fortune. Il y a une amélioration. Hein, il y a quand même un fardeau, hein. Ouais, ben il y a pas mal de y a pas mal de stress pour l'instant pour lui. Hein. Là en fait, cette carte là est intéressante parce que c'est comme s'il allait aller voir des gens, vous voyez la lune, donc euh, en catimini, on va dire, pour améliorer sa situation. Donc je pense qu'il il va y avoir des des des visites, si je puis dire, hein, des échanges des visites, il va aller voir quelqu'un. Pour le sortir de là pour l'aider mais il y a quand même les revers de fortune il y a quand même un fardeau OK bon on est bien dans le dans le contexte Alors est-ce que il va être blanchi Alors là il y a des choses qui sont à l'étude Il y a quelque chose par rapport à de l'argent un contrat et il y a un idéal OK C'est pas mauvais pour l'instant hein. Le soleil, ouais, il devrait, il devrait s'en sortir. Alors, je ne sais pas exactement pourquoi j'ai le, les histoires de formation ou de d'études. Qu'est-ce que c'est que ça Je ne sais pas exactement pourquoi. Là, c'est des potentialités. Mais c'est comme si quelque part... C'est comme si, quelque part, ces, ces documents-là... C'est marrant, ça fait penser encore à des documents qui sont à l'étude et qui sont financiers. Je ne sais, sais pas ce que c'est. C'est difficile à comprendre. je me demande si ce n'est pas des, des taux de corruption euh, qui vont être découverts. Là. Bon, là, il y a quelqu'un qui se met en route. Il y a un idéal. Bah, écoutez, les cartes sont bonnes. Hein. Donc, il devrait s'en sortir quand même. Hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va l'aider là ouais, En fait, le jeu me dit qu'effectivement, il est à terre, mais qu'il y a de la lumière qui arrive. Alors, quand je dis la lumière, c'est un éclaircissement, et éventuellement une aide. Je ne sais pas exactement. Je ne peux pas vous donner l'interprétation de ces cartes-là. Je sais rien. Mais je dirais qu'il devrait s'en sortir parce que j'ai le soleil. Donc, il devrait y avoir la lumière qui va être faite. On va demander s'il va se présenter en 2024, comme on dit. Ah, je pas toujours euh, toutes les explications, hein. C'est marrant parce que moi, j'ai l'impression que les documents euh, qui ont été saisis vont être vraiment examinés à la loupe. Ouais. Que et que ça ne concerne pas lui, que ça concerne d'autres personnes, parce qu'il y avait l'as de denier. Il y a des contrats financiers là-dedans. C'est curieux. Hein. Bon, alors, est-ce que euh, Donald va se présenter hein, Est-ce qu'il va annoncer sa candidature À voir, hein. comme ça, on verra bien. Hein. Alors, toujours l'idéal. Hein. Ah, il y a une femme là qui intervient, ça c'est amusant. L'idéal est une femme. La femme, il y a la force dessus. Il y a encore les las de Denis, c'est encore un contraste. Ok. L Idéal et femme, ça c'est drôle. Est-ce qu'il va laisser la place à une femme Ça c'est curieux. Hein. Bon, alors, est-ce que, on va regarder, est-ce que Donald va se présenter Voilà. Alors, bon, il ben, y a l'argent qui okay. Retour du passé. Ah, les amoureux. Ouh, le diable. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe, aïe, ben, Je suis pas sûre. Hein. Je suis pas sûre qu'il pourra. Parce qu'il y a le diable, quand même. Hein. Donc, il y a le diable qui risque de l'empêcher, en fait. Hein. Ouais, non, non, non, il y aura une femme, il y a quelqu'un d'autre là qui arrive. C'est comme si, vous voyez, là, il y a un homme qui porte une femme. C'est comme si, en fait, Donald allait porter une femme, donc la, la pousser en avant. C'est une très belle carte, hein, il y a la lumière. La pousser en avant et c'est une femme qui se bat. Il faut que je monte bien les cartes, si je les coupe comme ça, ça ne va pas aller. Une reine d'épée, donc une femme qui est plutôt combattante, avec de la lumière. Donc une femme qui a de la personnalité et lui, il est là. Et il regarde vers elle. Je ne sais pas si vous voyez bien, vous voyez On voit enfin, je, je, Moi, je dirais qu'il regarde vers le... Bon, il regarde en fait vers la droite, mais il peut regarder aussi vers le haut. Donc, il regarde là. Alors, retour du passé, ouais. Mais je crois pas, hein. Je crois pas, hein. Je crois pas qu'il pourra. Parce qu'il y a le diable qui va l'empêcher. Donc, moi, je pense pas. Hein. Mais encore une fois, bon, c'est un tirage, d'accord Prenez pas tout au pied de la lettre, mais... Je, je me demande s'il ne va pas plutôt laisser la place à quelqu'un d'autre, Ouais, il y a une femme qui intervient dans cette histoire, une femme qui est très bien. Une reine de coupe, c'est une femme aimante, enfin aimante une femme qu'on aime en tout cas, et une femme qui est gentille, qui est gentille mais en même temps qui est une battante ou une guerrière. Donc moi je pense qu'il va, il va éventuellement préparer quelqu'un, soutenir quelqu'un, c'est pour ça qu'il y a l'argent la, ici. Il y a une campagne avec de l'argent. Alors, le 6 de coupe, c'est... Alors, le passé, on va regarder ce que c'est. Le retour du passé. Retour du passé pour le monde. Oui, c'est ça, en fait. Ça veut dire qu'il veut revenir, effectivement, euh, sur le devant de la scène. Mais, à mon avis, par une personne interposée. Oui. Voilà. Donc, c'est ce, ce que moi, je sors, d'accord Après, euh, bon, c'est peut-être pas ça du tout. Mais j'ai l'impression qu'en fait, Lila... Il va faire en sorte que le roi de denier, c'est l'homme riche. Hein. Bon, ben, c'est Donald, que, que lui, il ne pourra pas. Et qu'il y aura une autre femme qui va être mise en avant. C'est pour ça que j'ai les amoureux. Les amoureux, ce n'est pas du tout une carte sentimentale dans, dans ce contexte-là. C'est vraiment quelqu'un avec, avec qui on, on s'associe éventuellement, et que l'on porte, donc que l'on porte vraiment, que l'on met euh, au-dessus de soi et au-devant de, au devant de la scène. pardon. Voilà. Donc, c'est plutôt ça. Alors, je ne sais pas qui. Je ne vais pas vous dire, je, je n'ai pas été regarder du tout s'il y avait une femme dans la course. Mais euh, c'est une femme qui bien, hein, reine de coupe, c'est une femme euh, qui a du cœur, quoi. Hein, mais en même temps, une femme qui, qui sait se battre, qui a du répondant, qui a de la personnalité, enfin bref. Ouais, donc, elle serait pas mal du tout, cette femme-là, pas mal du tout. Bon, voilà ce que je peux vous dire. Donc, petit tirage, merci d'avoir regardé, hein. N'oubliez pas de regarder si vous êtes toujours abonné à ma chaîne parce que avec YouTube ça fait le yo-yo, hein. ça descend, ça monte. Je comprends pas ce qui se passe, mais je sais qu'il y a des personnes qui m'ont dit que YouTube les avait désabonnés. Je vous dis, hein, apparemment ce que je ne s'appelait pas. Enfin voilà. Merci Big Brother. Donc euh, bah écoutez, quand je fais des vidéos, quand je le sens, si vous voulez être prévenu, bah ça fera plaisir que si vous abonnez. Si vous vous abonnez, pardon. Voilà. Bon, je fais la bise et puis je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.